Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Strondem, je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait dans le genre de la Spirou la série Ralph et puis avec plein de copains euh, l'atelier Mastodonte. Je vais vous faire un, une petite astuce aujourd'hui pour le dessin. Euh, mais comme je suis tout seul, ça va être très compliqué que je me filme, sauf si j'utilise la télékinésie. Et je me concentre pour soulever l'appareil. Euh... Euh... je pense que c'est bon alors vous avez vu mes collègues travailler sur leur ipad donc euh, pour ça il faut un ipad il faut un crayon spécial ça coûte 1200 euros ça ça coûte 200 euros et euh, en fait euh, c'est de la merde donc on va utiliser plutôt un papier alors voilà donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment dessiner un vélo et c'est Émile Bravo qui m'a appris à dessiner un vélo. On était dans le même atelier à Paris. Et Émile Bravo, vous, vous le connaissez, il fait spirou actuellement. C'est la guerre. Il n'a pas connu le, le virus, lui. Sacré spirou, il a de la chance. Alors, approchez-vous. je vais vous montrer comment... Emile, ou m'a appris à faire un vélo. Donc c'est très simple. Il suffit de commencer par faire un triangle, comme ça. Puis un deuxième triangle comme ça. Et puis après, on fait une petite barre dans le même sens que celui-là. Ici. Et là, vous remarquez qu'on a le cadre. Ici, ça va être la roue. Et ici, ça va être l'autre roue qu'il faut faire de la même taille. Ici, on va faire... la selle, et ici, le guidon. Alors évidemment, après, on peut compliquer les choses en faisant le pédalier. Mais en gros, voilà, on a à peu près un vélo comme il faut. On peut dessiner un vélo autrement. Par exemple, en faisant un personnage comme ça, qui est sur un vélo, auquel cas, on a juste généralement à faire un, une, une, petite, une petite roue comme ça, le personnage dessus, une autre petite trou derrière, et puis voilà, on n'a pas besoin de beaucoup plus, on a compris que c'était un vélo. Et euh, on peut même changer des choses, on peut faire en sorte que le vélo, il soit... il fasse un... un freinage. Là pour ça, il, on, fait, on fait comme ça... Oh. Et hop Là, il est en train de freiner. Voilà. et eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu comme méthode de dessin. Je vais essayer de revendre mon iPad qui ne sert à rien parce qu'il vaut vraiment, vraiment mieux un papier. Bonne journée à tous. Restez chez vous.